News TV, reporter. Salut les loups, moi c'est Rosalie et aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'histoire du docteur du coeur. Et pour ça, je vous emmène au musée des enfants. Bonjour Christine! Oh! Rosalie! Ah, je suis un peu fatiguée. Comment tu crées tes histoires? Ah, comme tu vois, euh, d'abord c'est beau, c'est dans ma tête pendant un an, deux ans. Et l'histoire vient toujours de ma propre vie. Donc le docteur du cœur, c'est un vrai docteur. Elle s'appelle Tessa et c'est une très chouette personne tu fais pour dessiner Ah ben je vais te montrer si, tu, si ça t'intéresse. Tu as un jardin, toi aussi, et j'ai des feuilles dans mon, mon jardin. Et puis, je mets de la peinture ici et je les imprime et ça devient des arbres. Et puis, j'ajoute les personnages avec un peu d'encre et de la peinture. Tu, tu pourrais le faire aussi, toi, hein, à la maison Si tu aimes les belles histoires, tu peux regarder le livre de Christine. Et si tu veux devenir Ouf TV reporter, va sur ouftv.be. Bye bye!